La ville de Bouillante, labellisée Station Nautique en partenariat avec la région Guadeloupe, organise le troisième forum de l'orientation, la formation et des métiers en Côte-sous-le-Vent. Vendredi 14 octobre, de 9h à 19h, au Hall des Sports gilets Cheva. Une trentaine de stands sur les métiers du tourisme, du nautisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de l'aérien, du maritime et du port vous apporteront informations et conseils. Entrée libre, un téléphone à gagner. S'informer pour réussir. Info Line 05 90 98 70 04 poste 264.